Euh, du côté, il euh, bien, de Vegapatch. Vegapatch qui a raté son combo et qui va prendre extra-sphère oh dans la tête. Zéro mal. Ah bon. bon. Allez, les vrais combos de Ménat. Ah, Merci. Sur, ouais. Hey, hey, on ramène la sphère. Cross-up, c'est la deuxième fois qu'il prend le même combo, exactement. Ouais. Avec v -Skill et le pif qui est attiré, puni par les satellites. Et, le et, et ouais. il a quand même perdu le match et c'est ça qui est beau. fallait s'y attendre, hein. fallait s'y attendre. C'est mal engagé. Le Dolphin, évité, mais une première chop spéciale. Allez, on emballe le match. Oh, il a évité euh, la deuxième shop avec un back-dash. Bull Charge, il est toujours dans son V-Trigger. Il a quand même deux barres. Il faut juste trouver une ouverture de garde light sans se faire jamais ouvrir. Bou bou bou. voilà, c'est ça On oh, parlait Un peu de folie. Et deuxième shop ex ouh Il a aucune ça raison piffe. de prendre un risque et de piffer. Non, il a aucune raison de le faire, forfeit C'est super ce qu'il fait pour le moment, malgré la pression et les multi-shops spéciales. Ah No shit. Mais les gars, de l'autre côté, comme Baki le stun, malheureusement, il ne l'a pas atteint. Dommage parce que le V trigger de Luke il est activé. Et vous connaissez la, la lecture oh, de chez pour mettre ses hips, Knuckle, Rising Upper, Joli et... remix. -a <truits> il a vu, on est C'est moyen point. Avec Shop spécial X et c'est uh, Charge bien confirmé sur bas moyen. Puis voilà beaucoup plus offensif à trouver le stun. Perfect de coups de good lag. Parfait, deux coups de lag. et ouais.